Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer qu'avant de vouloir vivre du trading, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir cet objectif, et eh bien avant de vouloir vivre du trading il faut apprendre à perdre. Oui c'est essentiel donc d'accepter que vous n'allez pas faire 100% de trades gagnants même si je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos avec une, une méthode de scalping efficace vous ferez certains jours 100% de trades gagnants mais même si vous faites régulièrement 95% de, de trades gagnants, il ne faut pas que vous perdiez plus que ce que vous avez gagné avec 95% de trades gagnants sur les 5% de trades perdants. Donc il faut absolument que vous arriviez à avoir une méthode qui fasse en sorte que vous puissiez couper rapidement vos stops. Donc parfois euh, le marché ne part pas immédiatement dans le sens qu'on voudrait, et euh, donc vous voyez une perte qui commence à se générer, et eh bien coupez-la rapidement, même si par la suite vous voyez le marché repartir dans le bon sens, il vaut mieux prendre une petite perte que de laisser augmenter votre perte, vous vous trouvez dans une situation d'espoir que le marché va se retourner et aller dans votre sens et ne pas prendre votre perte, ça c'est catastrophique, c'est l'erreur de la plupart des débutants euh, même si vos indicateurs vous disent que le marché va partir à la hausse, que vous avez pris un trade à la hausse et qui part dans l'autre sens, eh bien vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas votre faute, ça arrive une fois, deux fois, dix fois, cent fois, ça arrivera encore tout au long de votre vie de trader. Mais vous devez accepter ça et le secret de la réussite ce sera de couper rapidement vos pertes. Donc n'hésitez pas, même si au début vous coupez euh, trop rapidement, il vaut mieux couper rapidement et vous verrez que si vous avez une bonne méthode de trading avec un taux de réussite euh, important, donc une méthode de scalping, eh bien vous récupérez euh, rapidement votre perte en 2, 3, 4, voire 5 euh, trades gagnants, peu importe. Mais vous savez que vous ne devez absolument pas souffrir de couper euh, une position perdante. Ça c'est essentiel parce qu'après lorsque vous utiliserez donc un compte avec un capital suffisamment approvisionné pour vivre de vos gains en trading, eh bien, il faudra aussi que vous arriviez à couper rapidement euh, vos pertes sinon vous n'arriverez jamais à vivre du trading. Donc c'est essentiel, Donc apprenez à perdre avant de vouloir gagner donc, bien sûr, il ne faut pas laisser, euh, si vous mettez un stop-loss à un certain niveau, il ne faut pas hésiter à couper avant que, que le stop-loss soit touché, parce que vous sentez que le marché ne part pas dans le bon sens, eh bien, vous coupez. Vous coupez, c'est tout. Et tant pis s'il repart dans, dans le bon sens après. Vous avez préservé votre capital, c'est l'essentiel. Parce que si vous n'avez plus de capital, ben vous ne pourrez plus gagner. Donc euh, c'est vraiment la base du trading. Apprenez à perdre avant de vouloir gagner beaucoup d'argent. Donc perdre peu, ça vous permettra de gagner beaucoup à l'avenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et cet été, je vais vous faire d'autres magnifiques vidéos ici à Tenerife. Donc je vous dis à très bientôt, au revoir.